Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux nouveautés de la version 1.0 bêta 1, 1 d'Inscape. Euh, J'ai remarqué quelques petites nouveautés euh, vraiment intéressantes, notamment le verrouillage euh, des marges. Donc lorsqu'on veut avoir des marges en fonction de l'objet qu'on a sélectionné, il suffit de cliquer là-dessus, de cliquer ici sur la petite flèche, et on a maintenant la possibilité de verrouiller les marges. C'est-à-dire que lorsque le cadenas est activé, si je tape par exemple ici des marges de 5 mm, automatiquement, les 5 mm vont se répercuter euh, donc en haut, en bas, à gauche et à droite. Et si je clique là-dessus, hop, j'ai bien mon document qui est euh, ajusté à ma sélection. Et je peux bien sûr changer, et ça c'est très pratique. Ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Donc CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà, hop. On voit maintenant l'outil texte, donc petite nouveauté de l'outil texte, je sélectionne l'outil texte, je me mets ici et on voit qu'il qu'on a deux petites lignes bleues verticales et un petit losange. Si je clique sur le losange et que je rapproche, on voit que automatiquement mon texte passe à la ligne, donc ça c'est vraiment sympathique. Une autre nouveauté se situe dans l'éditeur de filtres, donc je vais réaliser un petit cercle, je vais lui appliquer un flou. Donc pour cela, je fais apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Je vais mettre un petit flou de, allez, de 5. On voit que c'est bien flou. Et lorsque je clique maintenant sur l'outil éditer les nœuds, j'ai des petits losanges qui en fait déterminent la zone d'influence de mon filtre. Que je peux agrandir et diminuer. Donc ça c'est bien. Et si je veux appliquer ce flou par exemple à ma petite étoile, je vais dans l'éditeur, éditeur de filtre, je clique ici et automatiquement, mon flou est appliqué, appliqué pardon, il est identique à celui-ci. Je vais sélectionner les deux. Et si je déplace ici, vous voyez que ça déplace également l'effet du filtre sur mon petit euh, cercle là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je ferme tout ça. tac, tac, tac. Je supprime ces deux objets. Euh, on a la possibilité d'avoir un affichage euh, différent. Bon, je reviens en arrière, juste pour afficher, voilà mon petit flou je vais dans mode d'affichage je fais slip view mode et on a un petit un petit cercle avec des petites flèches si je déplace vous voyez soit j'ai le mode contour soit j'ai le mode avec ici le flou et pour supprimer ce petit ce petit cercle je clique et je le déplace sur le côté ou je peux également le déplacer en haut on a le mode x-ray c'est un petit peu la même chose voilà on a un petit cercle qui nous permet de voir soit le contour soit le flou et une dernière chose c'est l'outil euh, mesuré dans les effets de chemin donc je vais faire un petit carré alors on va faire sur un petit carré et sur un petit objet comme ça dessiné rapidement on va dans chemin effet de chemin je clique sur le plus on peut taper dans la zone de recherche Mesu mesure, voilà, je clique dessus et automatiquement, vous voyez, les mesures s'affichent et si je déplace ici un nœud, automatiquement, la mesure est mise à jour. Donc ça, c'est vachement bien. On a la possibilité de changer la police, la taille de la police, sélectionner, vous voyez, tout augmente. Ça, c'est très très bien. On peut projeter ça, activer le mode de projection, par exemple, juste sur la boîte englobante automatiquement, vous voyez, on a les mesures de la boîte englobante. Et on a les mesures, vous voyez, d'un nœud à l'autre, qui est projeté sur le côté. Euh, pas mal d'options aussi. Euh, voilà, je ne vais pas vous détailler pour l'instant. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de, de nouveaux tutos.